Tout peut sombrer, si la peur m'est Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route tu chanterais, tu es fidèle. sous Emmanuel, je chanterai, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Soit les circonstances, la Bible nous dit que nous devons louer notre Dieu, Amen. que nous devons le célébrer. Yes. Ce soir encore, j'aimerais que là où vous vous trouvez, et vous qui êtes ici présents, que nous puissions élever nos voix ensemble pour yes. louer notre Amen. Dieu, pour célébrer son nom, yes. pour chanter encore sa bienveillance, yes. parce qu'il est le Dieu bon, il est le Dieu fidèle, Amen. il est celui qui ne change pas. Élevons nos voix ensemble et prions et louons notre Dieu. Seigneur Père éternel, ce soir encore nous venons élever ton nom. Nous venons encore élever ta bienveillance. Nous venons encore élever ta bonté dans nos vies. Seigneur, tu es celui qui nous a encore accordé le souffle de vie ce soir. Tu es celui qui nous a gardés, Seigneur mon Dieu, dès le lever jusqu'à ce moment. Seigneur mon Dieu, ce moment, tu le connaissais, Seigneur mon Dieu. Tu as permis au Père que nous puissions encore nous retrouver ce soir, Papa, pour pouvoir te louer, t'élever, te célébrer. Seigneur mon Dieu, nous élevons encore ton Saint-Nom Jésus au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur, pour tes bienfaits, pour tes compassions que tu as encore renouvelées. En ce jour, tu as encore montré que tu étais le Dieu fidèle, celui qui ne change point. Tu as été fidèle, Seigneur mon Dieu, en toutes choses. Tu as été le pourvoyeur. Tu as été celui qui a guéri les malades. Tu as été celui qui a fortifié les faibles. Tu as été celui, mon Dieu, qui a opéré des miracles. Oh Jésus, nous glorifions encore, Seigneur mon Dieu, ta fidélité. Nous célébrons encore ta fidélité. Donc, mes frères, nous sommes nés pour louer notre Dieu. J'aimerais chanter un cantique qui dit Je suis né pour te louer, je Jésus-Christ est le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Sous-titrage qu'est-ce Disons-lui, ô oh, combien il est notre force Disons-lui, ô oh, combien c'est lui qui soutient notre foi Disons-lui, ô oh, combien il est celui qui nous fait du bien Ô oh, Père, tu es celui qui nous fait du bien Tu es celui qui est élevé dans les lieux très hauts, tu es le seul qui est digne d'adoration, digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Ce soir encore, ô oh, Seigneur, nous élevons ta Seigneurie au milieu de nous. Ce soir encore, nous élevons ta royauté au milieu de nous. Ce soir encore, nous élevons au-dessus au de, au de toutes choses, Jésus. Tu es le créateur de toutes choses, de tout genoux, oh oui, fléchi devant toi. Tu es le roi des rois, tu es élevé en dignité. Tu es élevé en puissance et élevé en majesté. Il ne peut se mesurer à ta grandeur, il ne peut se mesurer à ta puissance. Merci. Tu es celui qui pourvoit oh Yahvé. Tu es celui qui guérit, oh Yahvé y Yahvé Jiré, El Shaddai, le Dieu de toute force. C'est toi que nous adorons encore ce soir, c'est toi que nous élevons. Le Créateur du ciel et de la terre, tu es notre Père, nous t'adorons, nous t'élevons. Reçois l'adoration que tu mérites encore ce soir. Par nos cantiques, Seigneur mon Dieu, nous te louons. Pardon mon le Seigneur, le Seigneur, mon Dieu, nous le, oh, le, le, le, le, le, le, le oh sois élevé à jamais, sois élevé à jamais, oh Jésus tu es oh, tout, tu oh, es tout, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tu es tout pour moi, Saint-Esprit, Dieu, Dieu tout. Merci, Saint pour de Dieu. moi. Merci de le es tout pour moi. De le moi. De le Dieu Jésus, de Dieu. le Dieu, merveilleux, tu es tout le Dieu, puissant, pour le moi. Dieu moi. Digne, le tu Dieu, le Dieu, béni pour le Dieu célébré par les myriades et les myriades d'anges, ce soir encore, Jésus, nous exaltons ton Seigneur, ce soir encore, nous exaltons ton autorité, Seigneur, nous exaltons ta dignité, ô oh Dieu, nous exaltons ton règne absolu, ô oh Dieu. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, toi, le Narcisse de Saron. Reçois l'honneur, toi, le lit de vallée. Reçois l'honneur, toi, le Dieu puissant et glorieux. Reçois l'honneur, toi, le Dieu de prodiges. Toi, le Dieu de miracles. Toi, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi qui ordonne et la chose se réalise. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois célébré Seigneur, rocher de tous les âges, rocher de tous les temps, oh Dieu, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur. Bonsoir bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous à notre culte encore de ce soir, à notre soirée de prière de notre mois de prière à la Nouvelle Jérusalem à Lantère, Église de Dieu en Belgique. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer... Quelques minutes dans l'écoute de la parole avant de poursuivre dans la prière comme nous le faisons chaque soir. Nous avons une courte exhortation de 10 maximum, 15 minutes avant de prier. Nous sommes dans notre première semaine de notre mois de prière MDP, mois de prière du vert 2021, sous le thème « Une église d'influence ». Et pour cette première semaine, nous sommes en train de voir Jésus dans le temple. Nous prenons Jean chapitre 7, versets 10 à 24. Jean 7, 10 à 24. Jean 7, 10 à 24. Jean chapitre 7, verset 10 à 24. Jean 7, 10, 24. La Bible nous dit ceci. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient,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 I keredosita namaika, Babaika, maredosete, sete, te keredosita, mire dosita namaika. Mare do sente mana sente iraba baba reba baba miro do sitana mana sente iraba ike do sente mai raba baba re sente kera do miro do sitana mana sente kedia raba ba baika re sente mana sente irabino miro do sitana mana sente « Merci pour l'onction Seigneur. Merci pour l'onction Seigneur. Merci pour l'onction Seigneur. Merci pour l'onction Seigneur. » Le verset 18 dit « Celui dont le Père vient de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas de justice en lui. »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 Nous prenons également Luc chapitre 5, verset 26. Luc 5, 26. Luc 5, 26, la Bible nous dit ceci Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, il disait nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Bien-aimés du Seigneur, le jeudi 18 novembre 2021, où nous sommes dans notre mois de prière, le Seigneur nous promet de voir des choses étranges. Des choses étranges. Dans le livre de Jean, où nous avons lu Jean, 10, Jean 7, 10 à 24, la Bible nous dit que il y avait, comme d'habitude, une certaine division concernant le Seigneur Jésus. Il y a certains qui disaient de lui que c'était un homme de bien. Il y en a d'autres qui pensaient de lui que c'était un homme qui égare la foule. Dès lors, il y avait division. Et lui, il revenait toujours avec le même argument que si réellement je suis un homme qui égare la foule, si réellement je ne suis pas un envoyé de Dieu, mais comment ça se fait-il que le Père me permet de réaliser autant d'œuvres grandioses, merveilleuses et si étranges L'opposition venait de juifs, des docteurs de la loi, des scribes, des pharisiens et autres, de gens qui étaient profondément bercés dans la loi de Moïse. Mais malgré le fait qu'ils connaissaient la loi de bout en bout, cela ne l'aura pas permis, ou ils ont refusé de reconnaître la messianité du Seigneur Jésus, premièrement. Et c'est même pour cela par jalousie qu'ils l'ont amené jusqu'à la crucifixion, à la croix. Deuxièmement, malgré le fait qu'ils étaient des érudits, des gens percés dans la loi de Moïse, qui portaient de longues robes, des phylacteurs, qui avaient toute l'apparence et la panoplie de la piété divine, mais ils n'arrivaient pas à faire des choses aussi merveilleuses et grandioses que ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Pour leur dire que si réellement Dieu est avec vous, faites aussi des miracles et des signes comme moi je suis en train de le faire. Troisièmement, ces gens dirigeaient le peuple depuis des années, des années, de siècles et de siècles, mais n'arrivaient pas à réaliser des prodiges aussi surprenants et aussi étonnants, des choses étranges que cela ne se manifestait avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Christ leur dit « Mais si réellement je ne suis pas le Dieu », mais comment Dieu peut permettre à un homme qui n'est pas de lui de réaliser des choses aussi importantes, de faire du bien au peuple Et vous, mais montrez-moi si Dieu est avec vous, où sont vos œuvres, où sont vos réalisations Et tout cela se passait dans le temple. » Pour nous dire que le temple c'est le lieu que le Seigneur choisit entre autres pour manifester des choses étranges, des choses étonnantes et pour démontrer qu'il est Dieu. Voyez dans le temple, les pharisiens et autres, docteurs érudits, opéraient dans le temple, mais ils n'arrivaient pas, comme je l'ai dit, à faire des choses extraordinaires. Parce que c'est des hommes qui étaient limités et qui plus est, ont refusé de croire en Christ. Mais dans le temple où Jésus se manifeste, lui qui étant le Fils de l'homme, parfaitement homme, parfaitement Dieu, là où l'homme est incapable d'agir, là où l'homme a échoué pour faire du bien à son prochain, lorsque Jésus Dieu est présent, il prend les choses en main, il prend ses responsabilités et il agit en opérant des choses étranges. Si l'homme n'arrive pas à répondre à tes besoins, tout n'est pas fini, tout n'est pas au bout. Jésus est là, Jésus est présent pour réaliser des choses.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 qui cherchent à te faire mourir. » Voyez-vous, il y a la foule, la masse. La masse ne reçoit pas la révélation de qui est Jésus. La masse considère Jésus comme étant possédé d'un démon ou même Belzébul. Voyez-vous, nous ne sommes pas obligés de suivre la tendance de la foule. Ce n'est pas parce que la foule dit ceci que forcément la foule a raison. Dans les choses divines, ce n'est pas la voix de la majorité qui compte, mais ce que la Bible dit, ce que Dieu déclare, ce qui est qu y a la volonté de Dieu, qui est la majorité. Si tu as reçu les promesses de Dieu, tu as reçu les promesses précises du Seigneur. Même si la foule, même si le plus grand nombre déclare que cela n'arrivera pas, déclare que cela sera impossible Mais toi étant sûr de qui tu as reçu ces promesses, il faut continuer à croire à ces promesses et à déclarer leur réalisation tôt ou tard Ne suis pas la masse, parce que qui dit masse ne veut pas dire forcément raison Ici, la foule qualifiait Jésus de démon alors qu'il était Dieu. Ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. Dès lors, leur cœur était dans l'impossibilité, dans la capacité de discerner que derrière ce jeune garçon de 30 ans se cache le Messie tant attendu d'Israël. Jésus est le Messie, ne suis pas la foule, mais reste accroché à la révélation personnelle que tu as reçue de lui. Qu'est-ce que Jésus t'a dit Il continue en lisant au verset, au verset, 21. Jésus leur répondit J'ai fait une œuvre, vous en êtes tous étonnés. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, troisièmement, notre Seigneur Jésus, quand je, je, je, lui, je lis à chaque fois les Écritures, et spécialement dans la période où nous parlons de Jésus dans le Temple, je suis à chaque fois dans l'admiration de voir comment le Seigneur Jésus opérait des miracles. C'est comme si le Seigneur Jésus s'est plaisé à opérer des miracles. C'était sa joie et son plaisir d'opérer des signes de miracles et de choses étranges. C'était sa joie et son plaisir de répondre aux besoins des uns des autres. C'est pour te dire, quel que soit ton besoin, quel que soit le manque, quelle que soit l'attente, c'est le plaisir de Jésus de pouvoir rencontrer ce besoin. C'est le plaisir de Jésus de pouvoir exaucer tes prières. C'est le plaisir de Jésus de pouvoir entrer dans ta situation et opérer des choses étranges. C'est son plaisir. Ce n'est pas une corvée pour lui. Ce n'est pas une contrainte pour lui. Ce n'est pas un fardeau pour lui. Au contraire, c'est son plaisir. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, le plaisir de Jésus, c'est de me faire du bien. Oui, tu peux le dire à toi-même. Le plaisir de Jésus, c'est de me faire du bien. Le plaisir de Jésus, c'est de me faire du bien. Le plaisir de Jésus, c'est de me faire du bien. Et il a dit même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, parce que c'est son plaisir de faire du bien à l'homme. » Le verset qui suit, au verset, au verset 20 de Jean 7, où nous sommes, le verset 22,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 le verset 24 dit, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais ju jugez selon un juste jugement. » Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il ne se laisse pas tromper par les apparences des hommes. Lui, il va au-delà des apparences et il scrute ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans le temple, c'est le lieu où Jésus révèle les secrets des cœurs. Pendant ce temps de prière, Jésus peut te révéler les secrets les plus enfouis, qui sort, qui ont été refoulés et qui peuvent être des éléments qui ne te permettent pas de t'épanouir. Je me rappelle, l'année passée, nous étions, euh, cette année, nous étions dans notre temps de euh, au rêve 40, lorsque nous faisions les 40 jours de gens et de prière. Vers la fin, il y a une sœur qui a reçu des révélations du Seigneur concernant des souvenirs de sa vie lorsqu'elle était encore âgée de 5 ans. Elle se l'a rappelé, le Saint-Esprit lui a rappelé des choses précises concernant sa vie, des choses profondes et intimes. Et elle a posé la question aux membres de sa famille qui n'en revenaient pas en disant, « Mais ces choses-là, tu avais cinq ou six ans, c'est impossible que tu te rappelles aujourd'hui. » Et elle a compris pourquoi elle était toujours dans un état de dépression, dans un état de conflit avec les membres de sa famille, parce qu'il y avait des secrets non révélés. Mais il a fallu au Saint-Esprit, par un temps de prière intense, pour le révéler à, cette, à cet enfant de Dieu, et sa vie a été totalement Bouleversé Dans le temple, le Seigneur Jésus révèle les secrets enfouis et ramène à la lumière ce qui était caché. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons prier ensemble. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Say, oh, we're De l'agneau encore ce soir. Père éternel, nous venons invoquer le sang précieux de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu contre les œuvres des ténèbres, contre des œuvres des puissances, de la magie, de la sorcellerie, des enchantements et des envoûtements ce soir. Je libère le sang de l'agneau de Dieu. Je libère le sang précieux de Jésus. Je libère le sang de l'agneau de Dieu. Je libère le sang précieux de Jésus. En signe de victoire devant les dominations, devant les principautés, devant les puissances, de l'occultisme, de, de la magie, devant les démons, devant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 de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, je déclare ce soir la victoire dans le sang de Jésus, Rabba Babo Sete, Rabba Santa Kéria, Rabba Babayika, Rabba Sete Nemanasente, Itakorado Sitanamaika, Rabba Bababaika, Rabba Sete Kéria, Rabba Bababaika, je libère le sang de l'agneau, Rabba Sete Kéria, je libère le sang de l'agneau, re papa keria re papa aika re bosente sente re papa je libère le sang de l'agneau de dieu contre les malédictions héréditaires et ancestrales les malédictions générationnelles je libère le sang de l'agneau je libère le sang de l'agneau je libère le sang de Jésus rabababaika rebo sente keria rabababaika rebo bababa sente rebo sente ne manacent rebababai ka rebo sente rabababaika rebo sente je couvre les familles dans le sang précieux de Jésus. Rebo sente na manakeria, reba ba baika, rebo sente na manasente, reba ba baika, rebo sente na manasente. Ita koria da sita, mate koro dosita na manasente, reba ba reba ba ba sente, reba ba baika, rebo sente na Je libère le sang de l'agneau dans les familles, dans les messieurs. Dans les couples, dans les foyers, Rabababaika, Rebosete, et Télémanaceté, Rababaika, Rebabos Santaqueria, Rebaba Baika, Rebos et Télémanaceté, Rebaba Baika, Rebos et Télémanaceté, Irabanda Ceté des Baracaria, Rabababa Baika, Rebos et le sang de Jésus dans la vie de nos enfants, Rebos et Télémanacaria. Rebaba baika, rebosete ne marakaria, irama na sente ne marasala, rebaba baika, rebaba baba, rebosete ne Le sang de Jésus dans la vie des époux et épouses, le sang de l'agneau de Dieu. Rebaba ba ba baika, rebosete kelia, rebaba ba ba baika, rebaba ba ba sente, meredosita na mana sente, le sang de l'agneau de le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de le sang de l'agneau le sang de l'agneau le sang de l'agneau de le sang le sang de l'agneau de Dieu, baika, de na mana sente, le ba le sang de nous avons prié que dans le temple, le Seigneur Jésus révèle les secrets du cœur. S'il y a des secrets qui sont cachés et qui doivent être révélés concernant ta vie, concernant ta maison, concernant ton foyer, concernant les troubles et autres choses qui sont dans ta vie, que le précieux Seigneur Jésus, par le précieux Saint-Esprit, puisse révéler toutes choses, puisse te révéler toutes choses, Prions bien-aimé du Seigneur. Reba papa papa, c'était toi le Dieu de révélation de secrets. Ne va pas païka, ne va pas tu es le Dieu qui révèle le secret, ne va Nema s'attaqueria, ne va les va Réba païka, ne va pas païka, ne toi qui as dit dans ta parole c'est que l'œil n'a point vu c'est que l'oreille n'a point entendu c'est qu'il n'est point monté au cœur de l'homme c'est tout ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment Dieu nous l'a révélé par l'Esprit car l'Esprit de tout même les profondeurs de Dieu envoie l'Esprit de révélation Reba Baba Santé Reba Séténémat d'Akaria Reba ba Baba Ika Rebo Santa Keria Reba Baba Baba Rebo Bosente Colorado Sitas, les secrets enfouis, les secrets enterrés, qui sont des pièges et des mines de la vie présente et future. Recoto Santa, Pedro Bosente, Merico Colorado Sitas, Reba Santa Coria, Reba Vapaika, Rebo Bosente Bien-aimés, nous prions également. Pour la révélation des solutions. Tu as un problème, un défi, une demande. Tu attends des réponses. Prions pour la révélation des solutions. Seigneur, révèle des solutions au oh Dieu dans la situation présente. Montre au oh Dieu à ton enfant qui crie Que dois-je faire Que dois-je entreprendre tu, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu de la révélation. dans le temple. C'est la dans le temple, c'est la prophétie. Dans le temple, c'est parole de connaissance, parole de sagesse. « répa papa, le bo itakaradosa, plekédo sete kéria, le papapaika, le bo sata, le papapaika, le bo sete kéria, le papapaika, le bo sete kéria, le kéria. » Maredo Sita Rebo Santa, bien aimé, nous continuons à prier. Vous voyez, lorsque on a traité ce Seigneur Jésus, qu'il a un démon, il n'a pas prêté attention aux paroles négatives qui lui ont été dites. Nous allons prendre autorité pour refuser les paroles négatives que tu as entendues, des choses négatives qui se disent concernant que tu as entendues et qui t'attristent, qui t'affligent. Prenons autorité contre ces menaces, des démons et des satans, brisant leurs effets au nom puissant de Jésus. Reba Baba c'était. Réba... Papa nous prenons autorité contre les fausses réputations au nom de Jésus, contre les calomnies, les diffamations, les mensonges du diable et des hommes dirigés par Satan et les démons. Nous brisons leurs effets au nom de Jésus, nous brisons leurs effets. Papa Païka, Rebossete Coranocita, Papa Païka, rebo santa keria reba papayka rebo bosete keria reba papayka rebo santa keria reba papayka Maré de Sente, Reba Papaïka, À cause de cela, les hommes n'arrivent plus à te faire confiance. Le brisant les effets de cette parole, de ce mur, de ce mur qui est élevé sur ta personne, de ce voile qui est mis sur ta personne, le voile de la mauvaise réputation. Le brisant ce voile au nom de Jésus. Le brisant ce voile. Rebo Santa, Reba, Reba Papaïka, Rebo Sente Kéria. Re pa pa pa ika re bosete ne sente re pa pa pa pa ika nous prisons les sévices spirituels négatifs nous les prisons dans nom de Jésus nous les prisons au nom de Jésus re pa pa pa re bosete re pa pa pa re bosete keria re pa pa pa sente re pa pa pa pa ika re bosete keria re pa pa pa pa ika re Bien les nous allons continuer à prier pour briser les malédictions sur des CV. Tu envoies CV après CV, mais toujours des réponses de refus. Nous allons Briser cette malédiction ce soir au nom puissant de Jésus. prions ensemble. Reba baba sente, reba babaika, rebo sente keriya, reba babaika. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Je brise cette malédiction de Reba Santa. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Reba baba, rebo sente, reba, sainte, reba papa, les -papa les les -papa -papa les -papa les je brise la malédiction du chômage, je le brise au nom de Jésus. Les papa -pa, les les papa Je brise la malédiction du chômage au nom de Jésus. Je brise la malédiction du chômage au nom de Jésus. Les papa papa, Papa, papa, je brise la malédiction des emplois précaires au nom de Jésus. Je brise la malédiction des emplois précaires au nom de Jésus. Je brise, je brise la malédiction de la précarité au nom de Jésus. Ne bababa sente, ne bosita la baikaria, ne bababa baika, ne bosente, et la banda sente les manasana, ne baba baika, ne bosente kéria, il a banda les manakaria, ne je brise cette coalition de la sorcellerie contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, contre ton foyer, contre, ta, ton, foyer, contre ta, ton foyer, contre ton ménage. Je brise la coalition de la sorcellerie contre toi. Au nom de Jésus. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réba sainte. Papa, pa, pa, pa, je prie cela au nom de Jésus, je prie cela au nom de Jésus. Je pas papa, au nom de pas Bien aimé, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Bien aimé, il y avait une loi sur Nazareth. Il y avait une loi sur Nazareth qui disait que rien de bon ne pouvait venir de Nazareth même lorsque le Seigneur Jésus a dit à Nathanaël voilà, lorsqu'on a été lire à Nathanaël nous avons trouvé le Messie Jésus de Nazareth Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth il y a des lois spirituelles qui ont édicté que rien de bon ne pourra sortir de toi rien de bon ne pourra sortir de ta maison, alors ce soir prends l autorité pour refuser ces malédictions, refuser ces lois dans le nom de Jésus Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Rebaba Santé, Je brise ces malédictions. Au nom de Jésus, quelque chose de bon sortira de nous. Quelque chose de bon sortira de nous. santé. Ré Rabanda Santé. Et il en est ainsi, oh Dieu, que bonnes choses sortent de nous. Parce que Jésus est en nous. Jésus, il est là. Et il est un homme de bien. Il est un homme de bien, et puisqu'il vit en nous, c'est des bonnes choses qui sortent de nous. C'est du bien qui est en nous, c'est du bien qui est avec nous, c'est du bien qui sort par nous. Repa Papa, Repo Santé, Repa Papa Ica, Papa Papa Bien aimés continuez continue à prier. Nous allons refuser les malédictions. Il y a des personnes qui sont accompagnées par un esprit de malédiction. Tout ce que tu touches, même si les choses allaient bien, mais lorsque toi tu touches, les choses se gâtent. Lorsque toi tu es à un endroit, même si tout allait bien, les choses se gâtent. Tu as l'impression qu'un vent de malédiction te suit. Refuse cela ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous refusons ces nuages de malédiction, au nom de Jésus, nous brisons cela. Au nom de Jésus, nous brisons cela. Au nom de Jésus, le brisons ce nuage de malédiction, de malédiction. le brisons Reba Santa, Irabanda Sente. Reba Papa, Reba Santa Keria, Irabanda Sente. le malassana, Reba Papaika, Reba Santa, le malassana, Reba Papa Papaika, Reba Santa Keria. Sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. C'est des choses extraordinaires, c'est des choses étranges qui sont en train de se passer maintenant. Des choses étranges sont en train de se passer maintenant dans les corps des uns des autres, dans les corps des uns des autres. Des choses étranges, des choses étranges. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui quittent ton corps. C'est des choses étranges. C'est Jésus qui opère maintenant. Reba c'est Jésus qui opère maintenant. Le Santa, Coria. -E Je commande aux serpents, aux lézards et aux scorpions, de libérer les corps. Au nom de Jésus, de libérer les cœurs. Au nom de Jésus, le papa, papa, sort par la bouche. Au nom de de Jésus, libère, libère, libère, libère ce cœur, libère la vie, ne papas pas santé, ne pas papaïka, ne beau santa, santa calabasanta, ne pas papaïka, libère, libère, libère, au nom de Jésus, libère, libère, libère, au nom de Jésus, démon, démon, je te chasse dans le lieu, saint. au nom de les le papa-papa, le bon Santa, le papa païka, et la bande santé, le papa-papa, et la et la bande de santé, les papa de papa-papa, la santé, les papa les santé, il Sete, Repapa Paika, Reposete de Barakaria, Seigneur de gloire, fais des choses étranges. Au niveau de la santé des uns des autres, fait des choses étranges ce soir afin d'apporter des guérisons spectaculaires, des guérisons spectaculaires, des restaurations de corps. Reba ba ba santé. Irmana sente ne mana karia. Reba ba ba ba. Reba baika. Reba santa. Irmana sente ne mana sala. Reba ba baika. Reba ba ba santé. sente ne mana Mare dosi. Sala, les papa Baïka, les bons Santa Keria, il abandonne la sente ne Malakaria. Vous devez libérer, au nom de Jésus, les papa papa. Vous devez libérer, au nom de Jésus, les papa papa Baïka. Vous devez libérer, libérer, libérer, au nom de Jésus, les papa papa, les bons Santa Keria, les papa Baïka, les bons Santa Keria, les papa papa, les bons Santa Cora d'Ocita, les il a Bien aimé, nous allons prendre autorité. Contre l'esprit de colportages. tu es comme un corbeau. Tu ne peux pas t'arrêter de colporter des choses sur la vie des gens. C'est des choses comme ça qui amènent la malédiction dans ta propre vie. C'est des choses que tu ne peux pas t'empêcher. C'est une puissance de colportage, de diffamation et de calomnie. Tu es le centre de colportage de la vie des uns des autres. Et qui plus est même des serviteurs de Dieu, c'est là la source de la malédiction. Des choses n'arrivent pas dans ta vie. Alors il faut te repentir et nous brisons cette malédiction sur ta vie. La c'était c'était les Papa, Papa, Rébo Santa Coria, Rebea, Papa, papa, papa Ica. nous brisons cet esprit de colportage, démon de colportage, nous te chassons dans le lieu salide, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Rebea, papa, sors par la bouche, libère cette bouche, libère cette bouche, au nom puissant de Jésus, libère cette bouche, répapa, papa. libère cette bouche. Au nom puissant de Jésus, libère cette bouche. Au nom puissant de Jésus, Rebaba, Baba, Rebo Santa, Rebaba, Rebaba pour ça, Rebo Santa et Golia, Rebaba, Baba, Rebo Santa Père nous réclamons des guérisons de maladies de sang. Rebaba, -papa, Baba, papa, fais cela au oh Dieu des choses étranges, guérisons de maladies de sang. Rebaba, Baba, Rebo Santa, guérir les les papa les vos satas, il a les les papa les les maïcas, il a les papayca, et la les papa les les et la les papa papa, les papa papa, pa pa, les papa papa, les papa papa, Les papa papa, les papa papa, pa, papa papa, papa les le papa papa, le papa papa, le papa papa, le papa papa, le papa papa, papa papa, le papa au nom le papa papa, le Les papa, au nom papa, Les bons Il les nous brisons l'esprit de prostitution dans les familles, nous brisons l'esprit de prostitution au nom. De Jésus, Reba pas si Reba papa, ne Santa sa taqueria, Papa pas papaïka, le cet esprit, au nom de Jésus, Reba papa, ne Santa, sa tête, papa, ne Santa, sa tête, papa, il a banné la cité, ne pas papa banné la cité, m'a dit qu'on a papa banné la papa papa tu as reçu un courrier, tu as reçu une lettre. Je vais te demander d'ouvrir ce courrier et de le présenter devant le Seigneur. Présente cette lettre maintenant. Il y a une chose étrange que le Seigneur veut faire. Présente cette lettre, me fais-le monter au ciel. Présente-la maintenant, les papapapa. Même si c'est une facture importante, présente cette facture lève la au ciel re pa pa pa, -pa. Les, papapapa, les, -a -kelia, les papa les papa, les bons les papa papa papa papa c'était Seigneur, tu as promis des choses étranges pour ce soir, des choses étranges pour ce soir, les papa papa, j'appelle les transferts, les transferts au Dieu, les papa papa, les bons Santa, il n'a pas d'acétés, les papa les papa les papa c'était, les papa les papa papa. Ne pas serrer, ne pas pas pas haïcar, ne pas s'attaquer, il a pas la serrer, ne pas pas pas pas haïcar, ne pas pas pas serrer, ne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te lis des mots, je te chasse dans le lieu aride, au nom de Jésus, je te lis des mots, je te chasse dans le lieu aride, au nom de Jésus, je te lis, je te chasse dans le lieu aride, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, disons merci à notre Seigneur pour l'exhaustion de nos prières. Encore ce soir, merci Jésus pour l'exhaustion de nos prières. Merci Seigneur pour l'exhaustion de nos prières. Merci Saint-Esprit pour l'exhaustion de nos prières. Merci Adonai pour l'exhaustion de nos prières. Merci Dieu des armées pour l'exhaustion de nos prières. Merci Saint-Esprit pour l'exhaustion de nos prières. Merci Adonai Rapha pour l'exaucement de nos prières. Merci Adonai Jiré pour l'exhaustion de nos prières. Merci Adonai nous pour l'exhaustion de nos prières. Merci Adonai Mekadesh pour l'exhaustion de nos prières. Merci Adonai Elohim. pour l'exhaustion de nos prières. Tu as libéré Seigneur à partir de ce jeudi dans ce programme de mois de prière des choses étranges, des choses étranges, des choses c'est la saison de l'extraordinaire c'est la saison de l'extraordinaire c'est la saison de l'extraordinaire c'est la saison de l'extraordinaire c'est la saison de l'extraordinaire c'est la saison de l'extraordinaire merci si tu as libéré cette onction c'est la saison de l'extraordinaire au nom puissant de Jésus la libération de captifs la délivrance cette année les guérisons des miracles de tout genre le miracle du salut le miracle de la restauration des corps et des vies des uns des autres. Je miracles de la restauration des foyers, de la restauration des couples, de la régularisation des séjours, des choses étonnantes, des choses extraordinaires, des choses étonnantes, des choses extraordinaires, des choses étonnantes, des choses extraordinaires au oh, nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous avons encore une minute. Nous allons profiter avant de clore ce moment pour apporter dans la maison du trésor nos dîmes, offrandes et dons, comme la parole de Dieu nous le dit, d'apporter dans la maison du trésor dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux, et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Moi, je le fais de façon électronique. C'est beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Voilà. Oh, tu es le Dieu. Très haut. Yeshua de l'eau. Mosta. Yeshua de l'eau. No! Oh.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 et je reprendrai ma bénédiction avec abondance Merci parce que par ces offrandes Tu as scellé nos prières ce soir ô oh Dieu Et tu as vu les intentions de cœur De gens qui voulaient apporter mais n'ont pas su le faire Tu as exaucé les intentions de cœur Et tu as scellé nos prières ce soir Au nom puissant de Jésus, Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne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 Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et on se voit demain pour notre cinquième jour de prière sous la grâce de notre Seigneur. Gardez soigneusement ce que vous avez reçu et demeurons bénis dans le Seigneur. Bonne nuit à tout le monde. Daganema. Tu es le créateur. Tu es le négoire. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur.